Suivez-moi dans ce petit jeu de vérité sur le web. C'est renversant. Lisez la phrase écrite à l'envers. Les gourous donnent plus de priorité à leur formation. Et vous font perdre volontairement ou involontairement du temps et de l'argent. En vous montrant comment mener une vraie guerre. Avec de très bonnes formations. Inachevées. Sans la moindre logistique. Bref, les meilleures façons de vous conduire directement à l'échec. Il existe un outil indispensable à votre réussite. Un outil qui vous clone. Qui vous donne la liberté financière. Qui vous permet de voyager à travers le monde. Etc. System.io, C'est votre ultime outil francophone. L'outil qui vous permet d'oublier toutes vos chimères. Tous vos balottages entre les fausses promesses. Tous vos échecs. Et toutes vos déceptions. System.io vous promet vos premiers 1000 euros dans les 30 jours qui suivent en gagnant 40% de commission à vie sur votre première affiliation offerte. Il vous apprendra aussi comment scaler 2000 euros par mois. Une marketplace y attend les affiliés qui veulent vivre confortablement grâce à des commissions récurrentes. System.io met à votre disposition la plateforme idéale pour lancer n'importe quel type de projet juteux sur Internet. Son outil, ses stratégies et sa logistique sont conçus par un homme. Aurélien Hamaker. Téléchargez gratuitement son livre. Au menu, système.io réserve le must des plateformes en langue française pour gérer votre business. Le menu se présente comme suit. 1. Tableau de bord. Tableau de bord affilié. Mes formations. Marketplace. 2. Contact. Gérer les tags. Tunnel de vente. 4. Email, newsletter, campagne, Statistiques des emails. 5. Blog. 6. Automatisation, Règles. éditeur de workflows. 7. Vente, produit, bon de réduction, commande, paiement, abonnement, factures affiliées, mes formations, pack de formation, élève. Programme d'affiliation 8. Aide, réponse aux questions, formation en ligne, coaching personnalisé et cerise sur le gâteau Son prix concurrentiel System.io. Découvrez-le et essayez-le pendant 14 jours en cliquant sur le lien qui lui est réservé ainsi que celui du livre d'Aurélien Hamaker